Tout au long de l'année 2021, Dieu nous a préparés à être des hommes et des femmes qui accomplissent leur destin en bâtissant notre homme intérieur de diverses manières. Revenons ensemble sur ces paroles profondes et consistantes que le Seigneur nous a accordées de recevoir par le biais de son serviteur, le pasteur Ivan raison pour laquelle les ténèbres vont te combattre et me combattre, c'est parce que ce que les ténèbres redoutent, c'est pas que Dieu vienne en toi, c'est que Dieu devienne visible à travers toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation, c'est ce qu'on appelle la gloire. Quel que soit le métier que tu as, que tu sois chômeur ou que tu sois travailleur sur la terre, ça ne sera qu'un emploi, un travail terrestre. Mais ton travail spirituel, partout où tu iras, ta priorité, ça sera toujours hein, d'aller de lieu en lieu, de faire le bien, ensuite de libérer tous ceux qui sont sous la tyrannie du diable. Tout ce que tu as comme ressource le temps, les trésors, les talents seront investis à cette priorité. Faire le bien, ta générosité va servir à aider les gens, à semer dans le royaume, à faire avancer le royaume, à payer les études, à payer les loyers. Ton battement de cœur sera différent parce que quand Dieu est venu sur la terre, sa priorité, c'était de libérer les prisonniers et de faire le bien. Je prie que Christ soit pleinement formé en toi. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu dit que nous sommes déjà lumière. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé ou n'ont pas pu la saisir. Ça veut dire que les ténèbres ont tout fait pour l'étouffer mon ami, tu n'es pas né de nouveau juste par accident. Il y a eu un combat. Il y a des entités qui disaient non, réclamez-le, attachez-le. il ne doit pas être éclairé Et ce sont les mêmes ténèbres qui ont essayé d'empêcher que ta lumière ne soit allumée dans les ténèbres. Ce sont les mêmes ténèbres qui vont également essayer de se battre pour empêcher que cette lumière qui allumée dans les ténèbres ne brille maintenant dans le monde. Arrête de t'appuyer sur ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Quand tu tombes et que tu te relèves et que tu as des voix qui te parlent et ta et t'accusent, donc du coup, tu dis mais je ne suis pas une. Lumière. Si tu as une lumière, tu as déjà été allumé, tu as déjà ton identité spirituelle. Dieu te dit maintenant, accepte-le. Quand tu vas l'accepter, il y a une manière de parler. La lumière ne dit pas des gros mots. La lumière n'est pas grossière. La lumière est un langage de sainteté, est un langage de pureté. La lumière ne critique pas. Ce sont les ténèbres qui critiquent. Je te demande, une fois que tu l'as marche dedans. La plupart d'entre nous, on l'a entendu, mais on ne l'a pas accepté. Parce qu'on se juge en fonction de ce qu'on fait, non, tu n'es pas ce que tu fais c'est pas parce que tu as des mauvaises autres à l'école que tu es bête tu es intelligent, tu es l'image de Dieu tout ce que Dieu dit de faire, tu peux le faire il t'a donné la capacité de le faire, fais-le le sang de Jésus t'a communiqué la force tu es trop fort, crois ça, ça c'est la vérité L'une des conditions indispensables pour accomplir sa destinée est de devenir un géant spirituel. Comment parvenir à cette dimension C'est ce que nous avons vu à travers la série Devenir un géant spirituel. Lorsque tu as atteint la dimension où le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, mais le gars n'a pas dit son dernier mot. Maintenant il change de visage. Il laisse le visage du diable, maintenant le visage de Satan. On appelle l'adversaire. Tu ne passeras pas. C'est là que lui se dresse à travers tourbillons le tourbillon c'est quoi c'est un vent violent qui vient soulever l'eau il est venu et puis il l'eau il a agité il a agité et l'eau a comme ça se soulever et puis après ça et puis ça a tout emporté quand le tourbillon vient c'est pas que le problème c'est la voix, l'agitation qui accompagne le problème la voie de l'esprit de peur quand tu dis tu as tel problème tu as mal ici là tu vas mourir la voix de l'esprit de mort si tu ne sais pas dompter le tourbillon il va agiter agiter agiter soulever du coup, en histoire, va s'aggraver. Pas parce que c'est l'eau le problème. C'est le vent qui a soulevé l'eau. Il y juste une petite douleur au sein. Et si le tourbillon qui vient par la voie de l'esprit de mort, par l'esprit d'infirmité, si ce tourbillon n'est pas dompté, alors l'eau rentre dans la barque de ta vie, de ta santé, et ta santé se dégrade en peu de temps. Ça va te tuer. Ce pas le problème. Ce sont les voies. C'est en réveillé. Jésus menaça le vent. Il a pris autorité sur le vent. Il y a un grand calme. Encore, il faut juste lui parler. Tu ne peux pas réprimer ton corps. Tu réprimes l'esprit de mort. Tu réprimes l'esprit d'infirmité. Mais ton corps, dis à ton corps, ça va. Tais-toi, reste calme. Arrête de t'agiter. Oui, moi, ils ont dit inflammation. Parle à ton corps, dis-lui. Tu es libéré de toute inflammation. La loi de l'esprit de vie te contrôle, te régule. Tu es commandé par le Saint-Esprit. De même, il y a des tourbillons. Ils sont les œuvres la puissance de l'air. qui agissent, Soulevés. Le problème, t'inquiète pas aussi réalisé. Derrière chaque enfant, chaque église, qui malgré les ténèbres est en train d'avancer est en train de prendre des territoires, et en train d'éclore, ça veut dire que dans le monde des ténèbres il y a le prince de la puissance de l'air, mais dans le royaume des cieux, ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu es également escorté par une personne qu'on appelle le souffle de Dieu, le vent impétueux. Oh, On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Oh C'est un combat spirituel entre le prince de la puissance de l'air et le vent impétueux de la Pentecôte. J'ai nommé le souffle du Dieu vivant. Oh, aide-moi à célébrer le Saint-Esprit. Que tu entends les chirophares. Est-ce que tu entends sa présence? <truits> <truits> <truits> voilà pourquoi il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsque le prince de la puissance de l'air est déchaîné, tu dois comprendre que lui. Il est le prince de la puissance de l'air, mais ce n'est pas le créateur. Chaque fois qu'un vent se soulevera à côté de toi, ne t'inquiète pas. Un vent va aussi te porter et t'escorter. On m'appelle le Saint-Esprit. Oh, voilà pourquoi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet. Voilà pourquoi je suis détendu. Parce que le combat n'est pas naturel. La bataille ne m'appartient pas. C'est une bataille entre le prince de la puissance de l'air et celui qui a créé même l'air. On l'appelle le souffle de Dieu. On l'appelle le feu dévorant. On l'appelle le vent impétueux. Jésus dit, depuis que le Saint-Esprit était annoncé, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'emparent, qui saisissent, qui attrapent, qui attrapent quoi Qui s'emparent de la dimension de la vie de l'esprit. De quoi il fallait être violent Parce que quand tu décides de rentrer dans la dimension de la marche par l'esprit, la chair va te tirer en arrière, le monde te tire en arrière, le diable te tire en arrière. Donc ceux qui arrivent à rentrer dedans sont ceux qui disent, laisse-moi, ils doivent être violents, ils doivent repousser. tu ne perds pas dans la dimension du règne sans être fort sans être énergique, sans être violent, sans être bouillant, sans être déterminé. Que ce soit ton partage Quand les épreuves Arrivent à démolir ta foi Arrivent à t'empêcher de ne plus prier De ne plus marcher avec Dieu Tu révèles que spirituellement Tu as la stature d'un bébé Parce que quand tu atteins la stature de l'âge adulte La conformité à Christ Il n'y a plus rien qui t'ébranle Pourquoi Parce qu'il n'y a rien qui ébranle Christ Il n'y a plus rien qui t'empêche de prier Il n'y a plus rien qui t'empêche d'aimer Dieu Cette génération dans l'amour de Dieu Le service de Dieu dépend des choses qu'elle reçoit de Dieu Miséricorde Anne elle avait 84 ans. Elle attendait la consolation d'Israël. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Le mari est parti trop tôt. Ça veut dire que plus de 50, 60, 70 ans peut-être de sa vie, je ne sais pas combien de temps, elle est restée seule. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur et jours dans le jeûne. La plupart des femmes et des hommes de mon époque, après une très tragédie, tu ne sers pas Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière parce que Dieu t'a découragé. Tu as vu l'amertume chez Anne Aucune amertume. Elle sert Dieu nuit et jour jusqu'à 84 ans. Il y a 84 ans, elle voit le Messie arriver. Il dit « Seigneur, merci, maintenant tu me laisses aller en paix parce que j'ai vu la consolation d'Israël. » Ça, c'était des gens qui avaient une stature spirituelle, un attachement à Dieu qui ne dépendaient plus des choses de ce monde et ne jugeaient plus Dieu en fonction de ce qui leur arrivait. C'est le système de pensée des gens. Mature. Que Dieu t'emmène à la stature des adultes. Si tu veux devenir un géant, un colosse, c'est le mode de vie de la prière qui va changer la stature de ton homme intérieur. Le premier ennemi de ta vie de prière, est l'injustice ou encore l'iniquité. L'obéissance aux lois, c'est ce qui assaisonne ta vie de prière et lui donne de la Qualité. puis quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Dieu dit est-ce que tu m'as emmener la première partie de tout tes revenus La première partie, c'est la dîme. Toi, tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas la dîme. Mais il n'y a aucun feu qui va te relâcher. Il n'y a rien. L'église va recevoir. Mais toi, tu ne reçois pas le feu. Quand tu vis dans l'iniquité, ce n'est pas que tu ne dois pas prier, mais tu dois prier des prières de repentance. Tu dois prier des prières de supplication. Tu dois prier des prières d'appel à l'aide, comme le démoniaque de Gadara qui criait et qui se meurtrissait. Crie à Dieu, demande-lui de ne pas me laisser. Ne me laisse pas te désobéir. <rire> ne me laisse pas tomber tout le temps Je t'en supplie Quand tu sais que tu as l'iniquité Laisse les autres prières. Tant grâce pour cette journée Vraiment tu es bon Vraiment je t'adore Laisse ça tu n'adores pas S'adorer c'est souffrir Tu t'offres pas Fais des prières qui sortent, qui sortent de ton cœur. Des prières des violents du royaume qui décide de ne pas se laisser à la paix, ramener en arrière. Crie à Dieu. La foi est quelque chose qui, quand on de ton cœur, quand on fait un scan, on voit s'il y a la foi ou on voit s'il n'y a pas. On sait quand elle est là, on sait quand elle n'est pas là. Quand tu as peur, on sait que la foi est petite. Quand tu pratiques la prière d'importunité, la prière persistante, la prière qui ne cède pas. Quand le monde dit impossible, j'ai dit c'est possible. Quand le monde dit humiliation, j'ai dit élévation. Dieu l'a déjà dit, mais ce n'est pas ce que Dieu dit qui compte, ce qui compte, c'est ce que toi tu dis Jésus te dit Femme je ne suis pas venu pour toi Elle dit guéris ma fille Elle dit non je ne suis pas venu Pour donner la nourriture des enfants aux chiens Elle dit je mange des intérêts. Je mange des calculs. Elle dit mais de toute façon les, les chiens mangent les miettes Qui tombent de la table des enfants Jésus dit Hé hey, femme yeah, yeah, Mais ta foi Elle a importuné Jésus Les gens qui importunent Dieu Les gens disent Seigneur Ça met égal les circonstances L'âge qui passe des vernis des hommes tu as dit dans ta parole Je crois que tu es fidèle Pour exécuter ce que tu as dit Je crois que tu n'es pas un homme pour mentir Ni le fils d'un homme pour te repentir Ce que tu as dit ne le feras-tu pas Ce que tu as déclaré ne l'exécuteras-tu pas Car à toujours, oh Dieu Ta parole est établie dans les cieux Et moi je crois que ta parole est la vérité Quand tu es comme ça Dieu dit, normalement, tu avais déjà raté des opportunités, ton délai était passé, mais à cause de ton importunité va, prendre seulement. Ça, ça veut dire que ta foi est grande, que Dieu te donne une foi grande. Beaucoup de gens disent, je reconnais que je ne dis pas assez la Bible, je reconnais que je ne prie pas assez, je reconnais qu'il y a encore de l'amertume, il y a encore de la jalousie, il y a encore de l'impédicité. Transforme ces mécontentements en cris du cœur, en supplication, on appelle à l'aide à Dieu, afin qu'il ne te laisse pas là où tu es, mais qui te tire de là où tu es et qui te catapulte là où tu dois aller. Dans tous les domaines où tu veux voir ta vie changer, ça commence toujours par un cri intérieur. Elle ne me laisse pas, sauve-moi. Je n'y arrive pas, mais il m'a dit de continuer de crier. C'est le secret pour sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais tu sortiras. La délivrance ne dépend pas des enseignements que tu entends, elle dépend des cris que tu émets. Ne crie pas une fois, crie sans cesse. Même quand tu es en train de tomber dans le péché, le même jour là où tu es, Tomber. Continue de crier. On ne parle pas de crier physiquement. On parle du cri intérieur. D'accord, je me sens faible. Mais au secours, fortifie-moi. Hier, tu as demandé pardon. Aujourd'hui, encore tu demandes pardon. Ne te résigne pas à rester à terre. Il va te dire, c'est pas la peine de demander pardon. Puisque tu fais exprès de tomber dans le péché. Non, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Même si ta chair est faible et que tu viens de tomber. Reste pas comme ça dans le silence. à crier. Adieu. Je suis en train de tomber dans la masturbation, sauve-moi, même si tu te masturbes, sauve-moi, même si tu couches, sauve-moi, même si tu bois, sauve-moi, ne me laisse pas où je suis Briller, ce n'est pas occuper une position, ce n'est pas accumuler l'argent, non Je ne dis pas que Dieu est contre ça, mais je dis que ce n'est pas ça, briller. On pense que briller, c'est réussir à être pasteur, archevêque, bishop, PDG. Ce n'est pas ça, briller. Briller parle d'influence, parle de ce que ta vie aura servi à faire. Qui est-ce qui a été touché par ton témoignage Combien de gens ont dit, si c'est ça Christ? moi j'accepte ce Jésus-là Combien de, de manières de faire avant ta venue ont été changées grâce à ta venue mais tu ne te rends pas compte que dans le monde où tu vas là, les positions de pouvoir sont minées. briller dans le monde, c'est pas pour les minus spirituels, c'est pour les géants. Le monde, que ce soit la religion, le monde des affaires, le monde politique, ils t'attendent. Ils sont prêts à électrocuter les gens. Les seuls qu'on n'électrocute pas, ce sont des gens qui sont des feux dévorants. Leur envoie des, des petites électricités, ils répondent par le feu faillard. Ils ont une dimension de solidité dans leur caractère, une telle puissance et une telle autorité. Je reste intègre, je reste fidèle, je reste généreux je reste pas, bon. dégage Il faut être plus que né de nouveau. Il faut atteindre la dimension où le Christ te remplit, te conduit et te... Parce que lui, même qu'on veut le pousser, il passe au milieu d'eux. Ah. On parle contre toi. Tu dis quiconque après la mort, retour à l'envoyeur. Et quand tu parles, tes paroles ont du poids. Parce que tu es un collant spirituel. Il y a des niveaux de concentration, de satanisme, de sorcellerie. Toi, Tu vas dire, moi je suis en feu de Dieu. Ah non, ça suffit pas. Il faut que tu sois en feu. Pour être en feu, il faut que tu sois un sacrifice vivant toi-même. Mais je t'annonce que dans cette décennie, Dieu va susciter génération d'hommes et de femmes qui va établir dans les sphères d'influence afin qu'ils apprennent aux nations à observer ce qui leur a prescrit. Et eux, ils seront comme des mardochés des Esther, de Daniel et de Joseph. Ils ne se compromettront pas parce que le Christ les aura totalement remplis et le diable fuira loin d'eux. Que ce soit ton expérience dans cette décennie, au nom de Jésus, Accomplir la volonté de Dieu, briller devant les hommes par notre caractère et nos bonnes œuvres, telle doit être notre priorité. Et c'est ce sur quoi nous avons été instruits lors de la troisième série d'enseignements de 2021. L'Église a oublié le sang du destin. C'est pour ça que les chrétiens sont dans la bénédiction. C'est pas le destin. On se bat pour le mariage, et on se bat pour le boulot. C'est pas le destin. Le destin, c'est quoi C'est la mission. C'est pourquoi tu as été créé. C'est quoi ton normal selon Dieu pas nom les hommes. Celui qui t'a crié, il t'a créé pourquoi Il m'a créé pour le révéler. Pas pour qu'on voit un esprit de colère, d'impulicité, non Pour révéler sa nature, son image, son caractère, sa sainteté, sa pureté. C'est pour ça que tu as été créé. Pour influencer la terre et pour donner, pour montrer à la terre. À quoi ressemble le ciel dans un être humain <rire> Pour montrer aux gens, mais vous faites, c'est quoi Ça veut dire quoi l'image de Dieu On ne le voit pas. Ne t'inquiète pas. Maintenant, on va le voir à travers moi. Je suis Là pour révéler à ma génération à quoi ressemble Dieu et comment fonctionne Dieu. Comment il prend les gens ordinaires et il en fait des gens extraordinaires. Comment il te prend de zéro, il fait de toi un héros dans ta génération. Tu as un but, c'est la révélation de ce but qui va te conduire. C'est ça qui a sauvé Joseph. C'est la révélation de son but qu'il a sauvé des avances de coucher avec la femme de Potiphar. Il a vu. La verge de ses frères se couchait devant lui. Il a vu la lune et onze étoiles se prosterner devant lui. Il a eu la révélation parce qu'il a eu deux confirmations. Et cette révélation l'a escorté. Comment pourrais-je pécher contre Dieu Il avait la révélation, le sens du but. Quand tu es conscient du but, c'est ça qui va te garder. C'est pour ça que tous les jours tu l'as demandé, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur. On doit le voir à travers toi, il doit se démontrer à travers toi. Un des plus grands services que tu puisses donner à un enfant, même si tu ne peux pas lui donner à manger, ma soeur. Et une chose que tu dois lui donner, qui va faire toute la différence dans sa vie, donne lui le sens du destin. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, ne laisse personne te juger à ta condition de vie, ne laisse personne te juger à ta couleur, à ta race, à ta à ta face, ne laisse personne te juger. Tu n'es pas n'importe qui, tu es né pour briller, tu es né pour éclairer le monde, tu es né pour fêter ta génération et tu brilleras dans ton époque et tu brilleras dans ta génération tu laisseras une marque tu ne vivras pas une vie dans la présence et aussi indifférente que l'absence non mon fils tu n'es pas n'importe qui brille, sois excellent toi Enfant de Dieu, dès lors que tu es né de nouveau, ton destin, c'est de briller dans le monde. Ton destin, c'est d'éclairer ta génération. Ton destin, c'est de rendre Dieu visible à travers toi. On verra sa sagesse, on verra sa puissance, on verra sa force, on verra son intelligence. Il est venu en toi pour se rendre visible. On a trop vu l'esprit de bêtise, l'esprit de stupidité, il n'y a pas de problème maintenant. On verra l'esprit de créativité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'incellence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de gloire. Et je suis un ambassadeur en mission diplomatique d'influence sur la terre, dans ce monde, non pas pour me conformer au monde, mais pour transformer mon monde et pour leur donner un avant-goût du ciel sur la terre. pas la peine d'admirer, d'envier les autres toi-même tu as quelque chose, si tu regardais à l'intérieur et que tu le faisais sortir de toi quel que soit ce don, il te distinguerait quand tu le fais sortir de toi, même quand il y en a d'autres qui ont le même don, ce n'est pas une question de comparaison, chacun a sa grâce chacun l'exprime de, de sa manière et puis chacun a son territoire, Lionel Messi brille dans son domaine, Ronaldo brille dans son domaine Mbappé brille dans son domaine ça ne les empêche pas tous de briller en même temps tu n'as pas besoin que les autres échouent pour briller et c'est ça qui prouve que tu es broke dans ton âme c'est l'esprit d'insécurité, c'est la jalousie, c'est la peur de la réussite de l'autre. L'éclat de ton voisin n'est pas une menace pour toi. Ça doit être un encouragement pour toi pour te prouver qu'il est possible de briller. Oh, plaise à Dieu que nous soyons nombreux à briller dans le monde et dans notre époque et dans notre génération. Chaque fois qu'une personne peut briller, dis-moi je vais éclairer le monde. Dieu va lui dire, tu veux briller Ça tombe bien, je te l'offre. Voilà, je te montre tout ce que tu peux avoir. Les maisons, les voitures, la réputation, les connexions, tu peux tout avoir. Mais attention, je te donne le monde, mais toi, tu me donnes ton âme. Ça veut dire que tu me donnes ta vie. prosterne toi devant moi et adore-moi. Surtout oublie Jésus, ne parle pas de Dieu, abandonne Dieu, laisse tomber. En vérité, il n'y a personne qui volontairement a envie de perdre son âme, pas au profit de Satan. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi. Donc lui aussi, il te demande de la perdre. En fait, si tu veux briller, dans un cas comme dans l'autre... Tu la perds ta vie. La seule question, c'est à qui est-ce que tu vas la donner Si tu perds ta vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, alors je ferai de toi une étoile brillante, mais avec ma lumière à moi. Soit tu la perds pour Jésus, tu deviens une étoile brillante, soit tu la perds au profit de Satan, tu deviens une étoile filante. Satan va te demander de perdre lui aussi. Ils a tous emmené à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Il y en a qui ont dû sacrifier leur enfant, il y en a qui ont dû sceller des pactes de sang, il y en a qui sont tellement possédés par des démons que des fois, ils, ont, ils en ont marre de ces démons qui se sont offerts. Quand ils rentrent dans des pactes sataniques, le diable est très dur avec eux. Il en fait faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. À plein de gens, pour briller dans le monde, comme des étoiles filantes, ils perdent beaucoup. Il y en a qui deviennent fous. Si ce n'est pas lui, c'est son enfant. Et il sait d'où est l'origine. Il sait d'où ça vient. Il est déçu. Il regrette. Le problème, c'est que je dois avoir ce pouvoir. Je dois avoir ces privilèges. Je dois avoir ces accès. C'est la preuve eux aussi ils perdent, mais toi Jésus ne te demande pas de sacrifier tes enfants, il te demande pas de rendre tes gens fous, il te demande pas de rendre tes enfants malades mais ce que je veux dire, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il y a un prix à payer il y a un renoncement à soi, quand ces gens là voient ta lumière à toi briller, tu verras que beaucoup d'entre eux vont se tourner vers toi et te dire, j'ai vu que toi aussi tu es arrivé là moi aussi je suis arrivé là, j'ai l'impression qu'on n'a pas sacrifié les mêmes choses, quand je vois ta vie quand je vois ta paix, quand je vois ta joie quand je vois ton humilité j'en ai marre d'être orgueilleux quand je vois, tu vois ce que j'ai. Mais tu n'es pas fanfaron. Je t'annonce que les païens Qui sont en train de briller avec les fausses lumières Quand tu vas briller Beaucoup vont dire c'est du faux Ils vont te rejoindre Les gens sont nombreux à prier Les gens sont nombreux à demander la bénédiction Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes Ils ne veulent pas renoncer à leur propre vie Ils n'acceptent pas de perdre leur vie Tout le monde veut prier mais garder sa vie Aller à l'église, servir Dieu. Mais en gardant mon sale caractère, en gardant ma colère, en gardant mon impudicité, ils veulent manifester une qualité de vie. Et Jésus a annoncé où on triomphe du diable, on triomphe du péché, on triomphe de la peur. Il n'y a plus rien qui t'intimide. Le problème c'est que tu ne peux pas vivre la vie que Dieu t'a donnée sans perdre. D'abord celle que tu as, tu ne peux pas manifester les deux vies en même temps. Tu veux Zoé Tu dois perdre la vie, quelle okay, ta volonté. Et qu Il n'y a pas que Jésus qui te demande de perdre ta vie ou de renoncer à toi-même, c'est faux, tu blâmes Jésus, bref, je pour ma vie, mais tu la donnes déjà en fait, tu ne veux pas renoncer à toi pour suivre Jésus, mais tu renonces à toi, même pour ton employeur, tu renonces à toi. Chaque jour, des millions de travailleurs, hommes et femmes, acceptent de faire une heure et demie d'embouteillage pour aller au travail. Ils acceptent de se lever tôt le matin, aller au travail. Pourquoi ils font ça Est-ce que la plupart des gens ont envie de faire ça Non il peut me dire qu'il aime faire une heure et demie, deux heures de trajet pour aller au boulot ou pour aller à l'école Personne Ton âme n'aime pas ça. Donc tu sais faire ce que tu n'as pas envie de faire. Pourquoi tu le fais Afin de gagner un salaire, de gagner un statut social, de gagner une promotion, de gagner un standing de vie. Mais quand il faut faire une heure de trajet, une heure et demie, le dimanche, pour aller à l'église, tu dis c'est trop loin. Tu acceptes de perdre pour gagner le travail, le salaire. Mais pour gagner Christ, la vie éternelle, tu dis c'est trop loin. Satan demande des choses sales, tu es prêt à faire. Le monde demande des efforts sales, difficiles, tu es prêt à faire. Mais Dieu te demande des choses simples, parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais Dieu ne te demande pas des choses aussi compliquées. Dieu lui te demande, aime ton prochain. Honore ton père et ta mère. Bon, Dieu préfères haïr, pour haïr tu es à l'aise, mais pour honorer tu n'es pas à l'aise. Mais c'est quoi ton problème Ouais mais j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à pardonner quoi. Donc tu veux haïr, ça c'est le diable. Je te dis pardonne. On t'a insulté, ah, elle me dit non, moi je vais te demander des comptes sur Shut up, réjouissez-vous. Je vais dans les c'est compliqué ça. Pourquoi tu as du mal à faire ça Parce que Tu n'as pas compris. Il y a une vie que tu veut te donner qui dépend de ta capacité à obéir et que la seule preuve que tu perds ta vie, tu renonces, c'est obéir. Tout le monde a reçu des capacités Tu as reçu des dons, tu as reçu des grâces Tu dois les transformer, les raffiner et devenir excellent Tu ne laisses pas ça à l'état brut Tout ce que Dieu te donne, il te le donne brut Il te donne la semence, c'est à toi de faire des enfants Il te donne une graine, c'est à toi de planter Chacun d'entre nous a un gisement enfoui à l'intérieur de lui-même C'est comme si tu vas en République démocratique du Congo Tu marches sur le sol là, tu ne vois rien Mais dans le sol là, il y a toutes les matières premières Mais ce n'est pas seulement là-bas, hein. c'est partout en Afrique Mais le peuple est pauvre Il est assis sur un gisement, mais il n'a pas appris à exploiter. Il n'a pas pris là de la diligence, de l'effort Travailler, cultiver. Tu as tout à l'intérieur de toi Découvre ça, travaille ça Et tu n'as même pas besoin de plusieurs capacités La plupart des gens ont été connus quand même par une seule capacité Quand je te dis Michael Jordan, tu penses à quoi Et Si tu dis Didier Drogba, football Stephen Curry, basket Denzel Washington, cinéma Picasso, peinture Et toi, quand on va donner ton nom, on va dire quoi on va associer ton nom à quoi Mais pose-toi la question. Prière. Ah non, non, non, nous tous sommes pris. Ah non. Moi, je ne sais pas encore ce qu'on va dire pour moi. Est-ce qu'on dira prédicateur ou véritable adorateur Je ne sais pas encore. Chante agréable de Dieu dans son époque et dans sa génération. Personne n'a adoré Dieu comme lui dans son époque et dans sa... Mais on va associer... Toi, on va associer quoi Chopeuse de faire marcher. Le don, travailler, transformer une expertise en compétence. C'est ça qui t'élargit la voie, qui t'amène parmi les grands. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là en fait L'onction n'est pas là pour te faire asseoir parmi les grands Ça ce sont les dons L'onction vient pour te mettre au-dessus des grands que tu as rejoints Ça c'est l'onction oh Parce que s'il n'y a que les compétences, et pas l'onction Il n'y a pas de quoi être émerveillé par toi Puisque nous aussi on a ce que tu as Mais l'onction t'emmène ce que eux ils n'ont pas tu es directeur, ils sont directeurs, tu es ingénieur, ils sont ingénieurs, tu es compétent, ils sont compétents, tu es excellent, ils sont excellents. Mais quand ils ont un problème et que tu lèves la voix pour prendre autorité sur les choses visibles et invisibles, ils disent « Oh, d'où lui vient une telle autorité quand il ?» Quand ils t'entendent dire « Je déclare au oh, nom de Jésus le Christ, serpent, lâche-le » Mais on est dans la même équipe de foot, on est dans la même entreprise. Mais là, ce qu'il fait là, ah là, je ne connais pas. L'onction que je sur toi. Nombre de gens qui me connaissent. Quand je rigole en bas, quand je rigole, là, quand ils écoutent les temps de prière, ils viennent me détendre et disent eh, Bonjour mon fils. Mmh. Mmh. Parce que quand tu es sous l'onction, l'onction te transforme en une autre personne. L'onction les amène à s'incliner, reconnaître que tu as une présence qu'ils n'ont pas. Tu as une sagesse qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, je les problèmes. L'onction crée une démarcation où on reconnaît, on se connaît. Mais on n'est pas au même niveau. L'onction te place au-dessus et te permet d'avoir le respect l'attention des gens qui sont grands dans ce monde, parce que Dieu veut les sauver également. Parce qu'ils sont dans des clubs, ils sont dans les cercles entre eux, ils se suffisent entre eux. Tu veut te faire rentrer là-bas, avec l'onction, avec l'autorité, avec le poids, avec POWER. Le but de Dieu, c'est que le niveau de ton autorité, de ta, le poids de ta voix augmente. Et que le niveau de puissance que ta vie dégage augmente. Garde la soif. Moi, tu gardes la soif, baigne continuellement dans l'atmosphère de sa présence.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 Ouais, on te confie quelqu'un à l'église. N'attends pas. Va chercher les gens. Va dans ta famille. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Parfois, vous aimez parler avec les gens. Tu écoutes quelqu'un qui raconte son problème. Ne raccroche pas. N'arrête jamais une conversation sans avoir prié d'abord pour la personne avec laquelle tu t es en train de parler. C'est une main tendue, une opportunité. Il trop d'entre Nous, on aime seulement conseiller, mais on n'aime pas prier. Prends le temps de prier. N'attends pas de dire Oh, vraiment, Yako, viens à l'église. Je vais te connecter avec un pasteur. Non!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 Emmène-les à la croix, emmène-les à la rédemption Explique-leur ce qui leur est arrivé Transmets-le à des hommes fidèles Qui sont eux aussi capables de l'enseigner à d'autres Deviens l'instrument de Dieu Comment vas-tu résister au diable Sans la parole Alors qu'il dit de prendre l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu C'est la seule parole qui permet de tailler en pièces le diable La plupart des chrétiens ne peuvent pas le tailler en pièces Alors ils demandent, pasteur, priez pour moi Et dites au diable de me laisser tranquille Puis-je quand même suggérer une chose Peux-tu prendre toi aussi le temps un peu de lire aussi un peu la Bible toi-même pour pouvoir être capable de dire à Satan Il est écrit, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont maintenant Jésus-Christ, c'est qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais dis-lui toi-même Mais comme tu n'as pas le temps, tu passes à les shopping et tout ça là. Oh, j'ai trop d'affaires, j'ai trop de business. On va voir si tes affaires que tu fais vont t'aider, vont te souffrir, vont te sauver. Le jour où ton enfant sera malade, le jour où ta santé sera attaquée. On va voir à quoi va te servir l'argent. Tu vas me dire si l'argent peut t'acheter de dégager le diable. Tu vas dire à Satan, je négocie, je te donne un million, tu plaisantes quoi Le monde entier sous la puissance du malin. Le jour où Satan va t'attaquer, l'âme dont tu auras besoin, à part la prière, c'est la parole de Dieu. Pour le tailler en pied. Quand Esaïe 43, verset 26 dit, viens, plaidons, réveille ma mémoire. Dieu n'a pas dit que le pasteur me parle. Ok, le pasteur a parlé, d'accord, mais toi aussi parle. Tu vas voir quand on dit ça là. La plupart des chrétiens, ils sont là. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Seigneur. Le pasteur est en train de tout dire pour moi. Hein, il est en train de tout dire pour moi. Il est en train de parler pour moi, là, Seigneur. Moi, je ne sais pas quoi dire. Alors écoute ton serviteur. Écoute ton serviteur. De toute manière, il y a au moins un passage qu'il connaît. Tu as compris la parole de ton serviteur. <rire> Alors ça, vous me connaissez. Alléluia, Seigneur. Tu as compris la parole de ton serviteur. Alors écoute, tu connais ton serviteur. Parce que moi, je ne sais pas quoi te dire. a dit, c'est à toi qu'il parle. Viens, réveille ma mémoire. plaît toi Qu'est-ce que j'ai dit Tu sais pas. Tu ne connais pas. Il est écrit, je te préviens. La vie, c'est plus que l'argent, c'est plus que ton boulot, c'est plus que tes divertissements. On va voir si ce que tu as pris à The Voice va t'aider à combattre Satan. On va voir si Colanta va t'aider à résister au diable, à dégager l'esprit d'infirmité, à dégager l'esprit de mort, à dégager... On va voir Je suis ok pour prier pour les gens. et Je prends plaisir à ça. Mais j'ai compris que quand il faut enfanter ton destin... Il n'y a personne qui sera capable de prier pour toi mieux que toi-même <rire> Prends le temps de la parole, nourris-toi de la parole Quelle que soit la manière dont Dieu t'a visité Comprends ceci, l'onction correspond à un téléchargement que Dieu effectue sur toi On reçoit un téléchargement de puissance, un téléchargement de force, de zèle, de vigueur, de courage Le Saint-Esprit vient sur toi, il t'équipe, c'est la part de Dieu Ce n'est pas la fin de l'histoire, à part à toi, c'est tout ce que Dieu a donné tu vas devoir le maximiser, le travailler, l'exercer, le développer à travers ce qu'on appelle la diligence. La diligence inclut la notion de travail, d'effort Tout le meilleur qu'on peut donner On le donne maintenant La diligence inclut la haine de la négligence La haine de la médiocrité C'est une attitude qui accompagne Toutes les personnes que tu vois exceller Et dans l'onction et dans les dons naturels Mais toi tu vas opérer et dans les dons naturels Et dans les dons spirituels Ce ne sont pas les dons spirituels que Paul a reçus Qui lui ont permis d'écrire deux tiers du Nouveau Testament Ce n'est pas la qualité des visions, ce n'est pas la qualité des sens Ce n'est pas la qualité des secours, ce n'est pas la qualité du dépôt Ce n'est pas la quantité de dons qu'il a qui ont distingué sa vie. Nous tous, on a la grâce. Mais moi, quand j'ai vu la grâce, je l'ai maximisée et j'ai travaillé plus que tous les autres. C'est le secret de Paul. La raison de l'impact qu'il a connu, c'est pas parce qu'il a reçu plus de grâce. Chacun a reçu des grâces. C'est la diligence. Tout était soigné, rigoureux. Les gens qui excellent, les gens que Dieu distingue et que la vie distingue sont les gens qui appliquent la diligence. La meilleure copie. Tu n'as pas le droit de donner ce qui est médiocre, ni à Dieu, ni aux autres. C'est la diligence. Grande ruse de l'ennemi pour nous empêcher d'accomplir notre destinée et de nous garder prisonniers des voies intérieures négatives ou encore des forteresses. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné des clés puissantes pour triompher de ces prisons intérieures. Il y a les hommes forts, et puis leur forteresse. Les hommes forts, ce sont des entités spirituelles. Leurs forteresses, ce sont leurs voix. Les voix qui te parlent, qui te molestent, qui te contrôlent. Le rejet, c'est une forteresse. C'est comme ça pour l'impudicité, pour la peur, la colère, pour la haine. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des forteresses. Et leur mandat, c'est de te pourrir le système de pensée avec des mensonges. Dieu dit je t'aime, depuis le rejet dit non. Papa n'était pas là, papa aimé, personne ne t'aime. Ah Chaque voix intérieure a un but. La clé de la réussite, c'est juste quand Dieu parle. Just do. C'est pour ça que tu vas faire la guerre aux forteresses. Comment on fait ça On donne à Dieu le contrôle. On donne à Dieu la main sur notre futur. On dit à Dieu, je te donne mon cœur. Quand tu parles, j'obéis. L'obéissance, c'est la seule preuve que les forteresses n'ont plus le pouvoir de te commander et que l'Esprit Saint a le pouvoir maintenant de te commander et d'exécuter son agenda. Quand on a mis piqué le tentateur, Va faire « top, top, Avant même que tu réfléchisses, en fait, il est déjà là. Et c'est là que le Seigneur dit « Un, monte la garde, deux, prie ». Et c'est exactement ce que la plupart du temps, on ne fait pas. C'est pour ça que la plupart des gens sont emprisonnés par des forteresses. Parce que dès lors que tu ne montes pas la garde, parce qu'il dit les deux choses, hein. « Un, monte la garde, soit sur le qui-vive ». Fais attention aux pensées qui vont venir. Fais attention aux pensées. Fais attention aux pensées que tu entends. Examine. Sonde les pensées. Et de prie. À la côté, Sois prêt à réprimer les voix qui viennent. La plupart du temps, on ne fait pas ça. Et chaque fois que tu ne montes pas la garde, alors qu'est-ce qu'il vient Qu'est-ce qui se passe Alors le tentateur, l'ennemi vient, et puis il sème une mauvaise graine. Il sème une mauvaise pensée. Et comme cette pensée, tu ne l'as pas repoussée, il sème une pensée. Et puis il insiste sur cette pensée. Une deuxième, une troisième. Et ça finit par endurcir ton cœur. Et tu n'as pas vu le diable venir avec. Parce que tu pensais que c'était normal de penser comme. Tu vois, tu dit, non, mais c'est pas. pas grave, personne ne voit. Allons, couchons, allons, caressons-nous, embrassons-nous. Comédien, comédienne. Ah non, c'est la faiblesse, pasteur. Et puis à l'église, tu as la... Tous les âges, le Comédienne et comédien. Change maintenant. Hein. Parce que la transpiration que ses serviteurs subissent, les privations de sommeil pour entendre Dieu. Quand tu ne changes pas, tu l'impression qu'on est en train de faire tout ça pour rien. Mais je te pardonne, comme je sais que tu as des voix que tu entends. Et tu es responsable de ce que tu collabores avec des voix. Alors ce message vient te libérer pour te révéler les manettes, les ficelles qu'il utilise. Ces voix-là que tu subissais, la peur est là. Tu vas te retourner contre la peur tu dis, toi là, si je t'entends encore une fois, fire! tu prends la voix de la peur, tu prends la voix du rejet, tu dis, viens, viens encore. Personne ne t'aime, approche-toi encore un peu plus. Euh, tu ne peux pas vivre sans l'impudicité. Ah, viens encore. Et quand il s'approche, tu dis, j'attrape ta nuque, je te brise le crâne, je te brise le cou, je te taille en pièces, je te dégage. Dans le nom de Jésus, cette grâce vient sur toi. J'ai dit, elle vient sur toi. À partir d'octobre, L'enfer ne va plus jouer avec toi. Ah, le gars-là, il est maintenant trop furieux. C'est ce qu'on appelle le feu, le jet de sa maison me dévore. Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas lui qui a envoyé les voix négatives. Il a permis. Dieu voit, que c'est. il a observé comment ces voies t'ont combattu, comment ces voix t'ont contrarié, comment elles t'ont malmené. Il n'a pas prévu que l'ivret demeure. Jusqu'à la fin de ta vie, que tu continues d'être molesté. Non, ce n'est pas son plan. Il a fixé un temps. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivret. Lié-la en chair pour la brûler. C'est quoi la boisson C'est la récolte. C'est quoi la récolte C'est le temps. Que Dieu a toujours un temps. Il est temps maintenant que les dessins que j'ai formés sur ta vie, dans le tic-tac de Dieu, donc tic-tac, tic-tac, dans l'horloge de Dieu, le temps est arrivé. Quand je t'ai dit à mon serviteur, de manière prophétique, quand je t'ai dit, lève-toi et brille, c'est ta saison de briller, ça veut dire que maintenant, c'est le temps où tu dois te lever, où tu dois briller, c'est en temps de briller, c'est en temps de briller. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire maintenant, je dirai aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, « Arrachez-moi ces ivrets, arrachez-moi ces voix, attachez-les oh, » oh. Il annonce le son de ces voix, de ces démons, de ces esprits de sorcellerie, de ces esprits de stérilité, de ces esprits de Ils Il être de il te brûler, brûler, brûler, brûler, brûler, Je te serai. Bienvenue dans... Ton destin, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la manifestation de ton destin. Ne te contente pas de prier Dieu, cherche Dieu. Parce que tu as un danger en ce que tu cherches, n'est pas Dieu. Ce que tu cherches révèle ce qui t'inquiète. Mais assure-toi que ce qui t'inquiète, ce sont les choses de Dieu. Tout désir en toi allume un feu à l'intérieur de toi. Sauf que tous les feux ne sont pas le feu de Dieu. Il y a un feu qui brûle tes membres, en fait tu es oppressé, tu perds la paix. Quand on, on entend le son, l'écho que tu mets dans le monde invisible, on entend stress, stress, angoisse, angoisse. vider le temps passé. L Inquiétude augmente. C'est pour ça que j'ai dit. Ne vous inquiétez pas de ça. Votre père que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on ne peut pas garder prisonniers. Ce ne sont pas les jeûneurs et les prieurs. Parce que même jeûner, ça veut pas dit que tu as soif. Tu vas prouver que tu as soif lorsque le but de ton jeûne, ça ne sera pas la chose. Ça sera lui. Alors, quand tu cherches Dieu et que tu l'as trouvé, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, ne plus ébranler. Tu ne le juges plus en fonction des choses qui arrivent à toi, à ta famille. Non. Tu le juges en fonction de la révélation qu'il t'a donnée. Et quand une voix te dit maudit Dieu et meurt, tu dis mais tu es insensé. Je ne peux pas. Dès que tu rentres dans sa présence, tu ressens sa gloire. Et cette gloire te prend tellement. Il oh, n'y oh. a plus rien qui compte bien aimé Il n'y a plus rien qui compte Que cette grâce soit relâchée sur ta vie Quand tu veux ébranler les prisons intérieures Dire soumets-toi à Dieu Ça c'est un Deuxièmement Résister Résister ça veut dire Engage-toi dans un bras de fer Oppose-toi Tiens ferme Résiste-lui Avec une foi ferme Ne lâche pas Maintenant regarde là hein. Il n'a pas écrit et il s'en ira loin de vous. Non. Il n'est pas écrit, il va tourner le dos. Non. Il est écrit, il va fuir. Ah, J'aurais cru qu'à un moment donné, à force de résister, il va dire, « Oh, j'en ai marre de ce bras de fer, allez, tu m'en vais. » Non Il dit il fuit. Quand quelqu'un fuit, ça veut dire qu'il vient de vivre quelque chose qui l'a terrifié. Si la Bible dit il va fuir, ça veut dire que par ta résistance, il a vu ton visage changer de contenance. Par ta résistance, il a vu un autre visage. Le Dieu hey tu n'as pas compris que pendant que tu es en train de résister quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi la force est en train de montrer le visage du lion de la tribu de Judas est en train de se former davantage en toi plus jamais tu ne reviens plus jamais tu ne reviens rejet, impunicité, folie infirmité, sorcellerie Non, plus jamais tu ne reviens et d'ailleurs je te poursuis au nom de Jésus je t'accroche. je je t'annonce que le diable va fuir à ton sujet. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, ce sont les différentes facettes de lui. C'est lorsque Dieu devait manifester. Sa sagesse manifestée, c'est la gloire. Son amour manifesté, c'est sa gloire. Nous sommes transformés à la même image. Il m'a dit la facette de lui que tu contemples va toujours déteindre sur toi. Quand tu contemples l'amour de Dieu, tu es foudroyé par son amour. Et cet amour-là déteint sur toi. Soudainement, tu as la conscience d'être aimé. Tu as la conscience d'être choyé. Tu as la conscience d'être précieux. Qu'est-ce qui a fait ça La contemplation. La contemplation, c'est pas le chant. Tu chantes, tu réfléchis. Tu médites, tu examines chaque phrase. Voilà pourquoi il faut arrêter d'écouter des chansons bêtes. Il faut écouter des chansons pas où il y a le rythme, mais où il y a le contenu. Parce qu'il y a des paroles qui ont été construites avec des contenus profonds. Pendant que tu chantes, réfléchis visualise la scène, tu ne peux pas le contempler dans sa grandeur et sortir de là en ayant un complexe d'infériorité, c'est impossible petit devant Dieu oui, mais devant Satan tu as contemplé sa grandeur, quand tu sors de là oh, Malécocia, quand tu contemples sa dimension de royauté, tel il est tel nous sommes dans ce monde, tu es foudroyé par la conscience de la royauté et quand tu sors de sa présence, bien aimé, tu bombes le torse, tu marches avec humilité simple mais quand tu rencontres Satan, quand tu rencontres les épreuves, quand tu rencontres des maladies on voit maintenant à travers toi le lion, un féroce, une royauté Tu ne te prosternes pas devant la masturbation, devant le péché tu domines parce que tu as été irradié par lui, la clé c'est l'irradiation 2021 s'est achevé par une cascade de miracles. Dieu nous a montré qu'il voulait, qu'il pouvait et qu'il était capable de faire des miracles dans nos vies. Notre foi a été boostée par ces témoignages de guérison miraculeuse et aussi par la série d'enseignements « La foi qui déclenche le miracle ». La manifestation du miraculeux, il faut ça. Tendre à ça. Il faut croire que Dieu peut, que Dieu veut, que Dieu va. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va sortir. Et c'est ça que tu dois avoir comme persuasion, comme conviction à l'intérieur de toi. Et tu dois plaider avec Dieu. pour dire c'est pas ta volonté que mon corps soit souffrant, parce que j'ai besoin de la vigueur, accomplir le destin pour lequel tu m'as créé. Tout ce que Dieu a créé, il a fait sortir de l'invisible. Donc je sais qu'il y a des fois des reins, des intestins, des colonnes vertébrales. Il y a tout, mais est-ce que tu as la conscience Est-ce que je peux ramener à la vie tout ce qui a été déclaré mort Il m'a dit, il peut faire apparaître une nouvelle colonne vertébrale, il peut faire apparaître de nouvelles vertèbres, de nouveaux disques. Une transplantation cardiaque, ce n'est pas un cœur restauré, c'est un cœur qu'on a greffé. Si les hommes sont capables de te donner un nouveau, comment peux-tu douter que moi, je puisse te donner un nouveau, de le faire apparaître de manière surnaturelle Je le fais apparaître dans ton corps. Il peut te donner un nouveau cœur il peut te donner un nouvel utérus, ma soeur. Il y a tellement de fibromes et de kystes autour. Alors on fait quoi Seigneur, assez c'est assez. Je demande, je réclame des nouveaux utérus pour toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes de kystes. Nous réclamons, il y en a assez, des améliorations. On veut un nouvel utérus, de nouveaux seins, de nouveaux organes, de nouveaux reins de nouvelles côtes, de nouvelles ranches, de nouveaux poumons. Nous, on veut les nouveaux. Jésus prêchait. Un, il enseigne. Deux, il proclame. Et pourquoi il proclame Aïe, aïe, aïe. pourquoi il faut proclamer Toute situation a une odeur. La mort a une odeur. Une odeur de peur. Une odeur d'épouvante. Quand Jésus va ressusciter Lazare, avant d'aller ressusciter Lazare, sachant que Lazare est mort, il annonce à ses disciples que Lazare dort. Et puis quand il arrive, comme tout le monde est en train de pleurer, il est obligé de proclamer pour dégager l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'il dit Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Par la proclamation, tu es en train de changer le climat spirituel et tu es en train de créer un climat de vie, une odeur de vie pour dégager l'odeur des ténèbres, pour amener l'atmosphère de la lumière. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. Lorsque l'esprit de mort vient, quand tu dis tu ne mourras pas, l'esprit de mort dit aïe ah, aïe ah, aïe ah, aïe ah, aïe. Ah. Parce que la parole crée une atmosphère. La parole est un feu. La parole est une épée. Voilà pourquoi tu ne jamais sous-estimé l'atmosphère prophétique. Parce que dans l'atmosphère prophétique, on libère des paroles. Toi tu penses que c'est comme ça. Oh non, non, non, non. Ce ne sont pas des opinions humaines. On est en train de dégager une atmosphère ténébreuse. Quand on dit que pendant les 21 jours, tu ne rattrapes pas ton témoignage, c'est une proclamation. Quand on annonce que ta lumière va briller au sein des ténèbres, c'est une proclamation. Proclamation Pour apprendre à proclamer La foi doit parler. Tu dois donner un autre nom à la situation quand tu veux la dompter, la dominer. Comment tu domptes Par la parole. Le principe de renommer une circonstance, une situation. De ne pas l'appeler comme le monde l'appelle. Avant d'ordonner à la montagne, avant de lui dire dégage, tu la diminues, tu la mets sous toi. Et quand tu méprises l'œuvre là, du diable, tu es en train de mépriser le diable qui est derrière cette œuvre. Méprise là Il m'a dit, il y a des gens qui sont trop polis. Quand c'est le cancer, il dit « Ah !» Cancer là. On dit, monsieur, vous avez le cancer. Tu dis non, moi j'ai la vie de Dieu. Et oui, mais on voit des métastases. Oui, mais je vous dis que j'ai le sang de Christ, j'ai le cerveau de Christ. Tout en moi et de Christ. Quand tu fais ça, tu requalifies. En Christ, la domination t'a été restaurée. Donc tu ne peux pas appeler cancer. Ce que les gens appellent cancer. Non. Appelle ça différemment. Et même quand tu as mal, tu dis tu n'es pas vrai. Tu es vaincu, tu as échoué, tu as perdu, tu aurais dû venir avant la croix de Golgotha. Parce que quand la croix est venue changer mon histoire, mon histoire est changée. Tu ne peux plus changer ce qui a déjà été fini, achevé, c'est fini. On ne peut plus retoucher l'histoire. Le, le film est indifférent. Tu as perdu et tu vas dégagé dégager avec tes mensonges, tes douleurs, tes traits enflammés, tes spasmes, tes trucs, tes métastases. Je les vomis, je te rejette. J'engage la voix du sang et j'avale le sang et je dis je rejette tes douleurs. Mais Pasteur, il ne pas toute parler de théorie. Tu sais de quoi je te parle demande à ma femme. Une fois où j'ai vu la température chuter. Alors qu'elle a chuté. Comment J'ai engagé ça. J'ai dit Mon corps n'a pas le droit de sentir la douleur. Donc, douleur, je te rejette. Tout en moi te vomit. Toi, tu es un mensonge. Tu dégages. J'endors avec des frissons. Ouh, je me réveille. Plus de frissons. Plus de migraines. Plus rien. J'ai dit C'est ça. C'est la grâce dans laquelle tu opères au nom de Jésus. La peur voit que tu n'arrives pas à avoir peur. C'est la peur qui est maintenant peur de toi. C'est la dimension où tu opères. C'est la dimension où tu opères. Je vois la peur du. Parce que ta voix est comme le tonnerre J'ai dit qu'en 2022, ta voix sera comme le tonnerre Waouh le Seigneur qui nous a préparés tout au long de l'année 2021 à être des hommes et des femmes qui accomplissent le but pour lequel ils ont été suscités. Merci à Dieu pour toutes ces vies transformées par sa parole en 2021, pour ces corps et ces cœurs guéris, pour ces destinées reconstruites au nom de Jésus. Assurément, 2022 sera l'année de la manifestation de notre destinée par l'assistance du glorieux Saint-Esprit.